tous, je suis Karim Wabi, je travaille à l'hôpital Cochin et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle bibliose avec Damien Legalois du CHU de Caen. Bibliose dont le succès ne se dément pas et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Martin Nicole de la rue à Paris et Benjamin Allos du CHU de Poitiers. Pour nous présenter deux publications dans le, dans le Jack et dans la revue HART de, de 2021. Je passe dès à présent la parole à Martin Nicole pour sa, sa première présentation. Bonjour à tous, merci pour, pour la présentation. Moi, en effet, je suis Martin Nicole, je suis du CHU de la Riboisière. Et je vais vous présenter un article qui traite de l'EDM myocardique dans l'amylose systémique. Alors juste un petit mot d'introduction pour vous dire que l'atome le, le, le, cardiaque dans l'amylose, qu'elle soit AL ou TTR, c'est le facteur de plus mauvais pronostic. Il n'y a plus besoin de le, de le démontrer. Que l'IRM cardiaque devient maintenant un, vraiment un examen très important pour pour évaluer de manière non invasive la charge amyloïde. Alors on utilise beaucoup le rehaussement tardif, le ternatif et le volume extracellulaire euh, avec une, une méta-analyse assez récente que, que je vous montre ici qui montre surtout euh, l'impact très important du volume extracellulaire à la fois pour le diagnostic et le pronostic. Euh, on est toujours euh, un peu étonné de voir que l'amylose TTR semble plus importante, enfin l'atteinte carrière semble plus importante en imagerie avec une masse plus importante, un rehaussement tardif plus important mais par contre on sait bien quand on voit pas mal d'aminosal que l'inscience carrière chez ces patients euh, est plus prévalente et que la survie est plus courte. Donc, euh, une des hypothèses, était de regarder un petit peu un autre euh, biomarqueur de l'œdème qui est le T2 en IRM. Alors, sans rentrer dans le détail des cartographies de T1-T2, juste pour vous dire que, euh, globalement, il y a deux façons un peu non-invasives de caractériser euh, le tissu myocardique. Par la mesure du T1, euh, dont les déterminants sont surtout l'œdème et l'augmentation de l'espace interstitiel. Et donc, l'amylose est la pathologie dans laquelle le T1 est euh, le plus élevé euh, et le T2 qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien mais qui nous sert surtout pour l'imagerie de l'œdème dans la myocardie ou dans, dans la ou dans l'infarctus aigu euh, et en tout cas qui est vraiment beaucoup plus spécifique de l'œdème. Alors les objectifs de, de l'étude c'était d'évaluer la présence d'œdème myocardique à la fois en histologie et surtout en IRM euh, via le T2 mapping chez des patients qui ont, qui ont une systémique et ensuite de déterminer l'intérêt pronostique euh, du T2 mapping dans l'amylose TTR et AL. Donc pour ça, les, les auteurs, c'est euh, une étude qui est, qui est anglaise, hein, qui est monocentrique, qui a recruté des patients donc, à Londres de façon consécutive entre 2011 et 2015. Euh, la définition de l'amylose AL était disons surtout basée sur l'IRM, les biomarqueurs et l'échographie cardiaque, euh, ce qui est habituel. Euh, il y avait à peu près 100 patients euh, amylose AL. Les TTR 163 patients euh, avec un diagnostic d'attente cardiaque qui était fait sur la clinique, l'échographie et la fixation grâce à 2 ou 3 à la scintigraphie osseuse en l'absence de gamopathie monoclonale. Et il y avait quelques contrôles sains, à la fois des volontaires sains et des tétères mutés sans atteinte cardiaque. Euh, le protocole est un protocole assez basique sur une IRM 1.5 Tesla, euh, avec un protocole bien sûr pré-post-GADO, le T2 étant fait euh, en, avant injection de gadolinium. Et 19 patients avaient, avaient bénéficié d'une biopsie. Euh, dont les résultats avaient été réalisés en aveugle de l'IRM, sur le ventricule droit, avec plusieurs marquages dont on va revenir, et l'inflammation myocardique a été définie en histologie euh, par plus de 14 cellules immunes par euh, millimètre carré euh, de champ observé. Alors, voici ici les, les, les caractéristiques initiales des patients. donc On voit que les amyloses ont été euh, divisées en trois sous-groupes sans atteinte cardiaque, 35 patients sans atteinte cardiaque, 37 qui avaient une atteinte cardiaque débutante définie par un rehaussement sous-endocardique et 28 atteintes cardiaques avec un rehaussement transmural. Et on voit bien que parmi ces patients, donc, ceux qui n'ont pas d'atteinte cardiaque, ont globalement des caractéristiques tout à fait euh, banales. Des, un T1 qui est normal, un volume extracellulaire qui est considéré également comme normal, l'absence de myocardique euh, avec un cut-off hein, pour le myocardique qui est en général retrouvé à 55 millisecondes. Euh, pour ce qui est des TTR donc on voit que globalement c'est ce qu'on retrouve habituellement aussi, ils ont des masses myocardiques qui sont plus élevées avec une masse euh, indexée de 137 grammes par mètre carré un T1 aussi un petit peu plus élevé un volume extracellulaire en moyenne de 63% euh, et on va y revenir aussi sur le sur l'œdème le, sur myocardique à savoir quand même que 85% des patients étaient en stade 1 ou 2 de la YKHA et que 54% des patients euh, qui avaient une amylose AL étaient naïfs de chimiothérapie alors Concernant les résultats euh, du T2, eh bien, euh, donc le résultat principal de, de cette étude nous montre que le T2 natif est plus élevé de façon significative chez les patients qui ont une amylose AL avec atteinte cardiaque et qui n'avaient pas encore été traités par une chimiothérapie, euh, puisque en moyenne, euh, c'était de 56 plus ou moins 5 millisecondes. Il y avait bien une différence significative par rapport aux volontaires sains, euh, et donc c'était sensiblement mais pas statistiquement significatif par rapport aux AL euh, traités et au TTR. Euh, en comparaison qui nous avait mis donc le, le, le, le volume extracellulaire qui était clairement plus augmenté euh, dans la cardiaque TTR mais ça c'est pas très euh, étonnant hein, c'est déjà des données qu'on connaissait un peu et surtout il n'y avait pas d'association euh, entre le T2 natif et les marqueurs habituels de la gravité de la maladie que sont en IRM en tout cas le T1 le, le volume extracellulaire l'étendue du tardif, la masse VG et le NT pro -BNP. alors ils ont gardé l'intérêt pronostique euh, dans l'amylose cardiaque, donc AL et TTR. Dans l'amylose TTR, il n'y avait pas euh, d'intérêt pronostique de la mesure du T2. En revanche, dans l'amylose AL, on voyait avec le cutoff, off donc, qui est habituel, hein, le, le cutoff qui permet de dire normal ou pas normal pour le T2, en général, c'est 55 millisecondes, eh bien, on avait euh, vraiment euh, une différence en termes de mortalité avec un suivi médian de 23 mois, il y avait 26% de mortalité, 28% dans la L, 25% dans la TTR à peu près. Euh, même lorsque on ajustait sur le CV, le NT-proBNP et euh, des certains paramètres échographiques, on avait toujours euh, un, un os ratio, un os ratio pardon, qui était euh, à 1,4 avec un intervalle de confiance entre 1,20 et 1,8. Euh, la deuxième partie de l'étude, donc c'était vraiment de regarder euh, en histologie euh, si on trouvait le daminocardique. Alors Comment est-ce qu'ils ont fait pour, pour diagnostiquer le myocardique bah, C'était en fait une quantification visuelle avec une augmentation de l'espace intercellulaire. En fait. euh, 87 des patients avaient le myocardique. Il n'y avait pas de corrélation entre l'œdème quantifié visuellement et le T2. Euh, et ils ont vu pas mal de, de cellules, en tout cas, de macrophages et de leucocytes avec les, color... enfin, les, les CD45, CD68 mais il n'y avait pas de, de, réellement de cardiopathie inflammatoire au sens euh, anapath du terme, puisque le nombre de cellules immunes supérieures à 14 mm² n'était en général pas retrouvé. Alors, euh, donc dans les discussions et les limites, les, les auteurs nous disent que, que euh, en fait, ça n'a jamais été vraiment regardé et que surtout l'intérêt de la euh, c'est une des pistes physiopathologiques pour expliquer la sévérité de l'atteinte cardiaque dans la AL. En effet, peut-être qu'il y a une toxicité propre des chaînes légères, ou un dépôt qui n'est pas tout à fait le même que dans la TTR, ce qui pourrait expliquer un petit peu le, le, ce qu'on voit en clinique, c'est-à-dire de l'insuffisance cardiaque plus sévère, alors même que l'atteinte cardiaque semble moins importante que dans les TTR, que cette œdème myocardique semble important pour stratifier le pronostic et indépendamment de, de, des autres marqueurs de gravité qu'on connaissait, que la prévalence de l'œdème myocardique semble importante en histologie. Mais il faudra quand même noter que c'est une étude qui est monocentrique. Euh, on s'est intéressé aux décès, mais on n'a pas les causes. On n'a pas de données sur la prédiction de l'inscience cardiaque parce qu'il n'y avait pas, euh, dans le recueil de données, en tout cas, l'événement en science cardiaque. Les biopsies ont toutes été réalisées dans le VD et on a mesuré le du T2 dans le VG. Donc ça, c'est aussi quand même un petit, peu, un petit peu une limite. Et surtout, l'une des grandes limites quand même, c'est que euh, le seul biomarqueur qu'on avait, c'est le NT ProBNP. Et on sait bien que euh, la troponine est très importante aussi pour la stratification du pronostic à la fois dans la et à la fois dans l'amylose AL. Et surtout dans l'amylose AL, on n'avait pas non plus de dosage des chaînes légères. Et on sait que le, ce, ce différentiel des chaînes légères est aussi très important. Mais pour conclure, euh, je vous dirais que le, le mécanique, en tout cas, selon cette étude, est fréquent dans la qui et, et TTR et AL. Il est facilement estimé par la mesure du T2 mapping, qui reste une mesure non invasive et facilement réalisable, qui ne prend pas beaucoup de temps en IRN dans la pratique de tous les jours. Et dans l'amylose AL, en tout cas, ça semble être un facteur de mauvais pronostic et indépendamment des marqueurs connus que sont l'NT-pro-NT et le volume extracellulaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Martin pour, euh, pour cet exposé. Euh, C'était très très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions en chat. À ce stade-là, je, je n'en vois pas, mais n'hésitez pas à poser vos questions si, euh, si vous en avez. Moi, je vais avoir quelques petites remarques. Alors, c'est toujours, euh, toujours bien d'avoir comme ça des études qui nous montrent qu'on peut avoir des facteurs pronostiques chez les patients euh, classe 1, classe 2, parce que finalement, c'est... Chez eux, c'est tout aussi important de savoir un petit peu ce qu ce qu'ils vont devenir. J'avais des questions. Est-ce que tu sais euh, s'il y avait une valeur ajoutée de ce T2 par rapport au réhaussement tardif Est-ce qu'il a pu être possible de regarder si ça avait une valeur additive par rapport au, euh, à ce paramètre plus traditionnel qui est celui du réhaussement tardif mmh. Ils ont alors en fait ils ont fait plusieurs petits modèles en mettant euh, à chaque fois que deux trois données pour la stratification et euh, oui il y avait un... dans un des modèles en tout cas le T2 euh, ressortait toujours indépendamment du rehaussement tardif dans la mylose AL mais pas dans la mylose TTR en fait ils ont fait trois quatre modèles ils ont pris euh, une première fois le T1 le CV euh, et le T2 ensuite le CV le NTP Np et le T2 et puis à un moment donné il y avait aussi le rehaussement tardif d'accord mais sans qu'on ait vraiment le, le, la définition du degré d'étendue de, de, du rossement, me semble-t-il. D'accord. Et, il euh, n'y a pas de un, un, Une autre chose aussi que je me posais comme question, alors moi je ne suis pas du tout euh, IRMiste, j'y connais vraiment pas grand-chose en IRM, euh, et je me demandais, le, le T2 c'est quelque chose qui, est, euh, qui a déjà été un petit peu décrit sur le... Parce que je voyais qu'il y a un peu d'overlap sur les valeurs, sur la répétabilité, sur la valeur du 55. Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement assez facilement euh, euh, mettable demain en pratique dans nos centres respectifs, ou est-ce que ça reste encore quelque chose de... Ouais. Alors c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez facilement, euh, oui, euh, euh, qu'on peut, qu peut, qu peut mettre dans la pratique tous les jours. Euh, L'intérêt, je dirais, par rapport par exemple, au T1 natif qui dépend à la fois du champ magnétique et parfois de la machine, c'est qu'il y a une robustesse un peu plus importante sur la mesure du T2, qui en général, avec ce cut-off de 55 millisecondes, toujours un petit écart-type euh, qui se chevauche un peu, hein, comme on le voit aussi ici. Euh, L'intérêt hein, du T2 mapping euh, qui n'est pas toujours utilisé, hein, contrairement au T2 stir, qui est une analyse qualitative, euh, je dirais que pour ces maladies euh, comme l'amylose ou d'autres maladies auto-immunes avec des attentes cardiaques, c'est de pouvoir répéter la mesure et d'être pour un même patient, de pouvoir avoir un suivi longitudinal, euh, à mon sens très intéressant. L'idée hein, des auteurs et derrière tout ça, c'est de savoir si euh, on peut montrer une vraie différence après euh, la chimiothérapie euh, et de voir chez un même patient si bah, en, en diminuant le T2, on a une vraie amélioration euh, en, en termes de survenu, survenue d'événements. Ouais, c'est un peu la question quoi, qui allait être posée juste derrière, c'est de savoir si on peut s'en servir potentiellement pour le traitement euh, notamment des patients avec une... avec je pense une encore en tout... un petit peu tôt, mais euh, il, devrait, euh, ouais, il devrait y avoir euh, il devrait y avoir des études là-dessus. Donc A priori, ça sert quand même plus dans l'amylose AL que TTR, mais euh, c'est très intéressant quand même, parce que sur la piste physiopathologique de, de la toxicité des chaînes légères, je pense que c'est peut-être euh, une façon non-invasive en tout cas d'avoir euh, un argument euh, en plus pour euh, cette toxicité. Est-ce que tu as vu dans, dans, dans ce papier ou dans d'autres sur le, le T2, euh, lorsqu'on traite ces patients sous chimiothérapie, ça rejoint la question qui était posée par Olivier sur l'impact du traitement, euh, quand tu, euh, ces patients traités en fait, améliorent leur fonction cardiaque, ils gardent par contre une hypertrophie importante et on a l'impression que qu'ils diminuent leur infiltration. S'ils diminuent leur infiltration alors qu'ils ne modifient pas à leur épaisseur, est-ce que ça peut être aussi de l'œdème enfin, Qu'est-ce qui se passe au niveau Est-ce que tu as vu des papiers là-dessus sur le suivi longitudinal que tu... ouais, alors, Et est-ce que ça sera relatif aussi, à, à un œdème un inflammatoire pas de... ou un de... Pas, de... pas forcément le... un œdème inflammatoire. Le T2, ça veut dire qu'il qu y, y, y, y a plus d'eau que la normale dans le muscle. Là, on l'a vu, hein, ce n'est pas forcément une inflammation myocardique au sens des cellules immunes dans le myocarde, mais c'est plus, en tout cas, une toxicité, je pense, aiguë de quelque chose du dépôt ou des chaînes légères, je ne sais pas, mais une toxicité aiguë de quelque chose. Que mais à mon sens, il n'y a pas d'études. Il n'y ouais. a pas, pas d'étude sur euh, l'effet de ch des chimios tu vois, longitudinal sur euh, T2 ouais. avant, après chimio. En il fait, y a un certain nombre de pathologies myocardiques, c'est vrai, où euh, on a pu montrer en fait, des, des, des pathologies génétiques qui sont censées évoluer sur une durée temps un peu plus longue. On a montré qu'à côté des anomalies T1 classiques il y avait des t 2, il y a eu beaucoup de discussions sur le mécanisme derrière, effectivement, ce que tu disais, Thibault, c'est très pertinent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, euh, effectivement, si, déjà, un, si c'est vraiment de l'œdème, deux, si l'œdème euh, est dans un contexte inflammatoire, et trois, si ça traduit, euh, disons, un mode évolutif accéléré dans la maladie. On a l'impression que parfois, certains patients, je pense que, euh, dans notre pratique, on le voit un peu tous. il hein. a certains patients qui sont sévères, mais qui sont relativement stables, d'autres patients qui sont... Euh, Parfois moins sévères, mais qui sont, euh, on a l'impression qu'il y a une vraie dynamique que les, les anomalies. Et C'est dommage qu'on n'ait pas eu effectivement les, la troponine, pour voir si les anomalies 2 n'étaient pas plus ou moins associées à la parce On peut imaginer on un processus mmh. un peu une accélération, ou un relargage, c'était une destruction carbone-sutère. Ok, et eh bien écoutez, merci beaucoup Martin, merci à, merci à tout le monde. Et euh, ouais. je vais tout de suite passer la parole à, à Benjamin Allot, du coup, du CHU de Poitiers, qui va nous parler de la valeur pronostique du NT Pro BNP, et spécifiquement dans la mylose euh, cardiaque à transthyrétine cette fois ci.